Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo unboxing cette fois ça fait longtemps et ce sera pas sur The Last of Us Partie 2 mais sur un vieux jeu Naughty Dog un vieux jeu si je dis pas de bêtises qui est sorti en 2005 donc qui fête ses 15 ans c'est celui là regardez c'est un peu compliqué à prendre. Jack X qui est sorti en version collector sur PS4 vous le savez depuis fin 2018 maintenant ça fait oui depuis décembre 2018 Limited Run Games qui est un site spécialisé dans les collectors mais un peu en édition ultra limitée ont scellé un partenariat avec Naughty Dog pour faire des collectors exclusifs de Jack Dexter, Jack 2 hors la loi, Jack 3 Renegard et donc Jack 4, Jack X, pas Jack 4, Jack X et du coup bah, vous avez eu tous les unboxings à part le premier parce que bon ceux qui nous suivent depuis le lancement de Naughty Dog Mike, vous savez que pour le premier collector on s'est fait griller puisque la dernière édition est partie au moment où on est en train de la payer donc voilà j'ai pas pu faire mon unboxing et je n'ai pas mon collecteur de Jack and Dexter premier du nom donc ça me fait un peu mal au cœur. Mais en tout cas il y a les trois autres si vous voulez voir l'unboxing de Jack 2 et de Jack 3 Elles vont s'afficher successivement juste en haut de la vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir et on va commencer l'unboxing de Jack X Juste avant, petite parenthèse sur les vidéos de Naughty Dog Mag C'est vrai qu'au cours du de, demi-mois de juillet jusqu'à la fin du mois de juillet J'ai eu pas mal de petits problèmes personnels Du coup c'est vrai que j'ai pu être un peu moins disponible euh, bah, sur les réseaux sociaux Et sur les chaînes Naughty Dog Mag, Rockstar Mag C'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos J'ai aussi pas mal de travail près citron, Qui est quand même mon métier, euh, mon vrai métier hein, Puisque Youtube c'est un peu ma passion, c'est les à côté C'est pour ça qu'il y a eu un petit ralentissement des vidéos Mais vous inquiétez pas toutes celles que j'avais promises vont arriver. Il va y avoir une, une vidéo sur le tatouage d'Eli, une vidéo euh, sur bah, l'explication du scénario un peu en version scénarisée comme vous avez demandé, etc. Donc tout va arriver, ne vous inquiétez pas, tout comme les likes qui reprendront à la rentrée, parce que bah, les membres de Naughty Dog Mag sont un peu en vacances, un peu à droite et à gauche. Donc ce serait dommage de faire une vidéo sans eux. Sur cela, je me tais et on passe à l'unboxing de Jack X sur PS4. Voilà. Donc c'est comme les trois premiers, ça se présente un peu sous forme de grimoire marron avec du pelliculage doré qui est très très joli. On peut voir sur le côté l'inscription donc Jack X avec le logo de la, du véhicule. Si on ouvre ce collector, ça se passe comme ça hop, et directement on arrive donc avec les, premiers, euh, les premières choses. Donc nous avons... Une euh, design Bible, donc c'est en fait l'artbook de Jack X. Là, on a donc ce premier unboxing, donc comme les, les trois premiers en fait. Pareil, marron avec une, une jaquette en dur, derrière la patte de Naughty Dog dorée, le logo PlayStation. Et du coup, dedans, donc, je vais le faire très rapidement parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas joué à Jack X et il ne faut pas les spoiler. Donc, il faut savoir que les quatre Jack and Dexter sont disponibles sur PS4 uniquement en dématérialisé, donc vous pouvez les acheter dès maintenant. Par contre, pour les éditions physiques, et eh bien ça a été en édition ultra collector donc c'est très rare de les avoir en version physique c'est pour ça que sur internet les prix s'envolent mais sinon si vous avez envie de faire les 4 Jack and Dexter euh, maintenant parce que vous n'avez pas eu l'occasion de les faire ils sont disponibles sur le playstation store donc allez-y et ça donc voilà je vais faire un peu rapidement vous voyez c'est un peu euh, l'artbook avec tous les, les personnages les véhicules qui ont été faits pour ce jeu. Dans cette Collector, nous avons également la clé USB que nous avons eu dans toutes les éditions. Une clé USB qui est représentée par une carte mémoire PlayStation 2. Donc je trouve ça vraiment classe. C'est des cartes de, de 16 Go. Et là, donc tac, vous avez la, la carte morte qui sort, enfin la clé USB qui sort pour la brancher. Donc je trouve que c'est des cartes mémoire. Euh, clé USB, carte morte, trop classe. Moi j'adore avec derrière, pareil, hein, le petit logo Naughty Dog. A chaque fois, pareil, on a une petite figurine offerte, et ben là, cette fois, c'est la Daxter Mobile, pareil, elle est très très classe, euh, elle roule, hein. c'est pas, un petit jouet, quoi, qui est sympa, je sais pas s'il y a la marque, euh, non, ils disent juste que c'est par Limited Red Games et par, euh, par Naughty Dog, donc on n'a pas la marque, en tout cas, elle est très fidèlement reproduite, elle est très très jolie, cette petite Daxter Mobile on continue l'unboxing et là du coup et eh ben ça va être forcément le jeu voilà l'exemplaire physique de Jack X qui est donc limité alors si je dis pas de bêtises c'est limité à moins de 20 000 exemplaires dans le monde euh, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment de très très belles éditions et là tout ce que je suis en train de vous présenter c'est des collectors qui étaient, présent... qui étaient proposés à seulement 75 euros il fallait compter 90 euros avec les frais de port donc ça veut dire que voilà pour tout le contenu qu'il y a c'est beaucoup moins cher que les collectors qu'on peut avoir à ce jour et qui sont deux fois moins complets Lorsqu'on ouvre ce, euh, cette boîte, on a bah, la version PS4 de Jack X qui est à l'envers, je vais vous la remettre. Nous avons également le petit fascicule, donc c'est un peu la reproduction exacte de la, de la version PS2 qui est en plus petite avec bah, les véhicules, les circuits, etc. Donc c'est très très sympa. Et nous avons également une jaquette réversible. Je vais vous la montrer comme ça. Donc là c'est la jaquette officielle que nous avons sur le jeu. Et hop, on peut avoir la jaquette réversible, donc ça c'est vraiment aux préférences de chacun, c'est un peu comme vous voulez. Moi j'ai décidé de garder la jaquette de base, mais en tout cas c'est cool et je crois que c'est pour Jack 3 aussi, on avait la jaquette réversible, donc c'est plutôt sympa. On continue cet unboxing et là nous avons ce petit... alors ça je suis un peu dégoûté parce que je pense que c'est selon... Euh, les personnes qui ont euh, reçu leur collector ont envoyé 1 sur 6 Donc je pense qu'il y a 6 cartes euh, différentes Moi j'ai la première, c'est celle de la Dexter Mobile Donc faut voir si après j'ai vu que derrière il y avait des, des trucs Faudrait que je lise, peut-être que c'est un truc à télécharger, je ne sais pas Mais en tout cas on a la petite pochette qui est la caractéristique technique de la Dexter Mobile nous avons aussi cela, je ne vais pas vous le déplier, je vous montrerai juste des vidéos. C'est un poster recto verso, donc moi je ne suis pas très fan des posters, surtout quand ils sont pliés comme ça, ils ne sont pas de très bonne qualité puisqu'il y a les traces des pliures, donc c'est dommage. Mais en tout cas, le poster en lui-même est assez sympa. Nous avons, comme dans tous les collecteurs, la soundtrack qui cette fois n'est pas en trois disques mais en deux disques. Donc hop, nous avons d'un côté, bah forcément Jack. Nous avons le premier CD et hop, si on fait comme ça, le deuxième avec cette fois Daxter. Donc voilà, ça aussi je trouve c'est très très sympa, les, les, les Soundtrack collector. Donc là c'est un petit CD, mais d'habitude si vous avez vu les autres unboxing c'est des gros blocs avec trois CD parce que les soundtracks sont plutôt complètes. Et du coup, pour terminer, comme à chaque fois aussi, nous avons le petit tas de cartes. Donc c'est euh, des cartes à collectionner. Qui sont aux couleurs tac de jack X et voilà on peut en avoir plusieurs je vous les montre juste comme ça sur l'appareil de loin c'est pas simple mais je vais faire une petite vidéo comme ça vous pourrez toutes les voir tranquillement pareil si vous voulez voir des photos un peu plus posées un peu plus voilà quand passe en vidéo ça bouge etc dans la description de la vidéo tu retrouveras ben, l'unboxing écrit avec des photos en, en, en qualité hd etc pour pouvoir euh, ben, profiter de cet unboxing plus calmement voilà donc pour cet unboxing de jack x donc là maintenant je ne sais pas pas Quand sera les prochains unboxings, puisqu'on a fait donc tous les Jack and Dexter, les éditions collecteurs de The Last of Us Partie etc. Ça va être sans doute les figurines et les figurines pop. Il faut savoir que les figurines pop, celle de Ellie, euh, sera à gagner sur Naughty Dog Mag. Et pour les figurines, les vraies figurines de The Last of Us Partie 2, n'arriveront pas avant la fin d'année, mais dès qu'on les recevra, puisqu'on les a toutes commandées, il y aura unboxing sur la chaîne. Voilà en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet unboxing, on n'oublie pas le like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve très très vite sur notre site et nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog Salut à tous